Euh, ben, on est en train euh, d'aller au contact avec les gens, euh, leur poser deux-trois questions. Euh, en gros, qu'est-ce que vous pensez euh, bah, des filles voilées euh, Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Manuel Valls qui a dit que euh, le voile doit être un combat essentiel pour la République Et euh, s'ils ont des questions à éclaircir, à poser. On est là pour du euh, l'échange ah tellement réceptif qu'on va changer de lieu pour avoir un autre angle de prise de vue. Le voile il va nous restreindre dans nos réalités professionnelles, dans nos réalités de loisirs. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est complètement institutionnalisé. Euh, une, une, une peur du hygiène qui fait que nous, on le ressent au quotidien. Une simple inscription à la salle de sport, ça devient un combat pour pouvoir se faire, faire entendre ses droits. Euh, un travail, ça devient un combat contre les discriminations. Donc, euh, au quotidien, on le ressent en fait, ne serait-ce que dans les institutions. Après, on parle même pas des regards, des remarques, euh, des altérations physiques ou euh... de... ouais voilà. Ça, c'est, on n'en est même pas là en fait. C'est juste que ça nous restreint dans nos possibilités, dans nos champs d'action sur notre quotidien, nous en tant qu'individus. Nous laisser un petit peu plus de place sur la scène médiatique et euh, pouvoir enfin parler en notre nom et pas parler à notre place, ce serait déjà pas mal. Donc de pouvoir s'exprimer, pouvoir faire des événements comme on avait envie de faire, un euh, événement qui était initialement de la World IJFDN, de la Journée Mondiale du foulard, à savoir d'intervenir dans la rue et d'inviter les personnes qui avaient envie d'essayer le voile ou d'échanger autour de, de la problématique et de la question du foulard. Oui, il bah, y a forcément un travail d'éducation à faire, je pense, en, déjà en éducation civique, hein, au collège, oui. quand euh, on apprend euh, que la laïcité, c'est euh, justement de venir à l'école en effaçant un peu tous euh, okay. nos, nos contrastes religieux la meilleure des choses à faire et que ce n'est pas la vraie définition de la laïcité puisque la laïcité, en fait, elle vise à ce que tout le monde puisse avoir ses propres croyances et ne pas justement être menacé, en fait, voilà dans, dans ces pratiques religieuses. Non, les gens sont, sont trop peu informés et quand ils sont informés, ils sont informés par des médias euh, plutôt que critiquables, <rire> donc du coup, euh, finalement, non. Il y a aussi, euh, moi, il y a des situations de ras bol je veux dire, quand on vient me poser à mon créateur, mais ça, ça reste du domaine du privé. Et du coup, ça fait du bien de rencontrer des soeurs qui nous apportent aussi des trucs de... Ouais, non, mais c'est vrai. Là, par exemple, j'ai été agréablement surprise bah, de... des différentes rencontres qu'on a pu faire et des gens qui avaient, euh, bah, qui se sont laissés interviewer et qui avaient des avis bah, hyper favorables et qui faisaient du bien entendre. quoi. Et nous, à notre maigre échelle, on fait ce qu'on peut. Au moins, on aura fait ce qu'on aura à faire. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est que ben, ce genre d'initiative, elle soit relayée par les grands médias, qu'on puisse nous donner la parole, qu'on puisse nous rencontrer. Moi, je demande qu'à rencontrer des gens. Hein. Aux femmes voilées, soyez vous même N'ayez crainte de rien. Vous portez le foulard comme vous avez envie. Peu importe les divergences et les différences d'interprétation, vous le portez comme vous avez envie et vous êtes belle avec. Et aux non musulmans euh, moi j'aimerais dire... Allez. Ben n'hésitez pas à venir nous parler en fait, tout simplement, on vous voyez dans là. la rue, enfin, on vit avec vous, euh, à vos côtés, au quotidien, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous parler, tout simplement échanger. Voilà.